Bonjour à tous, c'est Zemocenzo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Friday Night 5, aujourd'hui on se retrouve sur et C'est un mode sur Mickey, euh, voilà. Ah sur Switch. Donc euh, je vais un peu parler euh, de ça, vais... Donc voilà donc, sur... donc on a deux chansons Sur un appui un... On a deux chansons Même si le, le, le, le mode est mis à jour et Moi j'ai l'ancienne version Donc euh, voilà On va faire un l'ancienne version Ah, quand on joue, ce n'en sera d'ailleurs. 2 1 1 Et là quand on se 1 bien 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 plus mmh. bah Ok. ¡Sí! Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.